Radio, la radio des Hautes-Garonnes. Tous les mardis, 21h, 23h, le Kikaliente Reggae Show. Et on est là maintenant dans les studios avec Stan Mecret qui nous arrive de Guadeloupe. Bonsoir Stan. Ah, Martinique, toi aussi. Alors vas-y, tu peux parler au micro, hein. ça y est, on t'entend, les auditeurs t'entendent. Yes, bonsoir à tous. <rire> tu n'as tu, pas besoin d'appuyer sur le bouton. Ok. Voilà, on t'entend. Euh, donc toi aussi, tu es de Martinique, tu n'es pas de Guadeloupe. Martinique. C'est moi qui me suis trompée ouais, alors ce soir. C'est un gros, gros, gros focus sur la Martinique. Après King Elsie, eh bien, on parle de toi. Euh, on va euh, te présenter hein, puisque tu as 35 ans, c'est ça tu... 39 ans. Ah, 39, tu vois, je te rajeunis. Hein, c'est les lox hein, qui font ça mm -hmm. et ce petit teint à aller, euh, que tu tu as qui, euh, qui, qui fait sentir le soleil de la Martinique ici dans les studios de, de radio, ça fait du bien du coup, euh, on, va parler, euh, on va parler de toi, là, puisque euh, tu nous disais que tu as perdu tes premiers enregistrements euh, de la fin des années 90, puisque déjà euh, dans les années 90, tu enregistrais, euh, et euh, ces enregistrements étaient en cours de numérisation, puisque euh, Internet est arrivé, la numérisation est arrivée, et, euh, et tout ça, ça s'est perdu euh, durant l'année euh, 2003, et euh, on pouvait t'entendre chanter solo sur, sur ces enregistrements enregistrements-là. Est-ce que tu as pu les retrouver, ces enregistrements Malheureusement, non. Ah oui, donc du coup, tu as dû tout recommencer. Hein. Certaines choses n'ont jamais même été réenregistrées. D'autres choses euh, sont restées effectivement dans l'esprit, dans la tête. Ouais. Il voilà, y a des choses que j'espère avoir peut-être encore l'occasion de pouvoir peut-être qu'il s'est réenregistré. Eh bien oui, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein, ah, en oui. tout cas, on, on va parler de ton studio de production puisque en, en, en attendant, tu as évolué. Euh, et c'est ça hein, qui va faire qu'on va s'écouter ton premier titre là euh, dans quelques secondes, puisque tu, malgré toutes ces aventures, malgré tous ces déboires, tout ce que tu as pu me raconter, euh, tes sessions d'enregistrement qui se sont ampli amplifiées, euh, qui ont abouti à des titres qui résonnent encore aujourd'hui euh, tel que Rangaine que tu avais enregistré en 2005 ou encore Adan Kouf si je le prononce bien Adan care Adan care en voilà créole, En martinique oh. c'est Adan Cho Guadeloupe c'est Adan care mais c'est pareil Adan care d'accord c'est I don't care en fait En anglais non Non c'est dans ton cœur Ah c'est Adan care d'accord Adan Cho Adan care il y a plusieurs manières de le dire. <rire> D'accord. Tu vas m'apprendre encore plus à parler créole. Pas de problème. Eh ouais. Et donc c'est le dernier titre avant la séparation du groupe, mais tu es resté du coup très très très positif. Et du coup, eh ben on va s'écouter là le titre positif. Et ensuite tu répondras à ma première question. Pour l'heure, on présente un petit peu ce que tu fais aux auditeurs avec le titre positif. Et on revient juste après pour te poser des questions. Et tu as ramené ta guitare. Et ça, c'est très très bon. Allez, c'est parti. Positive. Positive. Stan Mecret dans les studios de Haut de Radio 91.3, la radio des Hauts-de-Garonne. Vous écoutez Kikaliente, l'émission reggae qui met du soleil dans vos oreilles. à tes pieds ni même d'un manneau au poignet mais pourtant tu t'as sans prisonnier qui à la personne pour t'aider et pas même pour te ramasser c'est pourquoi tu t'as sans isolé mais positif Reste cool Positive Reste cool Positive Reste cool Positive Reste cool Tu ne sais pas où et tu cherches la zayanie Où vivre où est la zaya Tu ne sais pas où vivre et tu cherches la paradis Où tu Resta cool, positive. Resta cool, positive. Resta cool, positive. Resta cool. Tu n'as pas jeté tes pieds. Ni même de manotte au poignet Mais pourtant Tu te sens prisonnier yeah. Crie à la personne pour t'aider Et pas même pour te ramasser C'est pourquoi Tu te sens isolé yeah. Mais pose Reste cool Reste cool Positive Reste cool Positive Reste cool, man Positive Reste cool Et nous sommes de retour maintenant après l'écoute de ce titre positive. Tu vas nous expliquer hein, pourquoi. Parce que euh, le groupe Les Rouleurs, hein, c'était le nom de ton groupe, donc au tout au tout, tout début quand tu as commencé. Euh, le groupe s'est séparé, mais pourquoi le groupe s'est séparé Et, et qu'est-ce qui a fait que du coup tu en as sorti ce titre hein, euh, suite à ces déceptions euh... On est arrivé à un moment où on devait chacun checker son chemin. C'est-à-dire que bon, euh, tout le monde se cherche dans la vie. Uh -huh. Et euh, déjà de pouvoir se trouver, c'est une bénédiction. Et bon, on était jeunes, c'était en 2006. Alors on avait 23, moi j'avais 23 ans, quelque chose comme ça. Uh -huh. Joke, lui, devait avoir peut-être 22 ans, 21 ans. Alpati Oganja, Monsieur d, il devait avoir, peut-être même il était un petit peu plus vieux que moi, un an de plus, je ne sais même pas. Ouais. Mais par contre, cette chanson n'est pas sortie après, c'est pas cette chanson-là. C'est pas celle-là Non, c'est-à-dire que c'est Ad c'est la version d'En sur le footstep rhythm. D'accord. Et, et euh, c'est le dernier titre enregistré avec les, les rouleurs et qui a même été, on va dire, produit par Alpatiroganja lui-même. D'accord. Voilà. Euh... Grand, grand producteur quand même là-bas Non. À l'époque, non Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il avait le matériel et ouais. il a... Des fois, on est mieux servi que par soi-même. C'est je... ma devise, c'est la devise. Hein. Bien ça sûr. Ça la devise à tous. Et voilà. À euh... l'époque, tu n'avais pas les fonds, tu n'avais pas les moyens, et puis tu étais jeune pour faire ton, ton studio, c'était même pas dans, dans ton imaginaire déjà non, pas encore. Mais c'était pour. Si, si, si. Maintenant, ça me revient. Si, si en fait. Mais sauf que je l'avais appelé 972 MIX. <rire> Excellent. J'avais <rire> de la pâte à modeler. J'avais sur un petit carton 972, vert jaune rouge. MIX. J'avais dessiné une petite Martinique avec un petit palmier. Excellent. Tu vois, l'idée était déjà là. Mais il n'y pas d'argent. Ce temps-là, on n'avait même pas de smartphone. Eh ben oui. L'iPhone 1 n'existait même pas, je crois bien. Eh <rire> bah oui, les smartphones sont arrivés en 2000, 2002. De... Enfin, 2000, 2001, 2002. Ah, à... Ouais. En tout cas, l'iPhone, je crois, c'est pas 2008 Ah ben, bah, on, on va pas faire de pub pour ouais, Apple, ouais, ouais, mais, ouais, <rire> mais les téléphones portables, oui, tout, tout ouais. ce qui est numérique, les ordinateurs, mmh. Internet, euh, c'est arrivé en 2002, et euh, il y a 20 ans, hein, tout, tout, euh, toute cette euh, technologie-là qu'on n'avait pas à l'époque. C'est vrai, les enregistrements n'étaient pas aussi... Maintenant c'est mieux, on peut faire de grandes choses. Hein. Tu as connu les vinyles hein? J'ai connu les vinyles, 45 tours, 33 tours, cassette vidéo VHS, cassette normale quand on est avec le, le crayon là pour bobiner ça. Et quand tu as enregistré, enregistré tes premiers titres, c'était euh, ah, comme ça sur cassette C'était du bricolage. On <rire> un piano, je jouais, j'enregistrais. Ensuite ce que j'avais enregistré... Je réenregistrais au dessus je rachetais encore du piano. Je n'avais pas le piste par piste, le matériel de l'époque. Donc, je faisais moi-même ça, quoi. J'enregistrais sur des enregistrements par-dessus. À la fin, ça donnait un truc. Un brouhaha. Un Un un Un Mais bon. Après, on m'a toujours dit, quand la vibe, c'est bonne, quand la musique est bonne, peu importe quoi tu enregistres ça, normalement... Euh, bien sûr, ce qui sort, c'est ce que ressentent les gens aussi. C'est ça, c'est le cœur. Il y a sûr, des gens, ils ont le meilleur matériel de la planète et puis font, ils font des trucs qui. Bon, tu vois ce que et je si veux tu dire Tu fais quelque chose de sale. Voilà. C est, c est, tu as beau avoir un, le meilleur studio du monde. Si, si tu ne sais pas faire quelque chose de bien, ça ne sert à rien. C'est ça, ouais. ça. Et alors, du coup, ce titre-là, Positif, tu l'as fait à quelle occasion Alors, Positif, c'est une chanson que j'ai écrite dans les alentours de 2000, entre 2013 et peut-être 2014, 2015, je ne sais même plus. J'ai enregistré ça plein de fois, j'ai perdu des téléphones, Toutes mes mémo, tous mes moments vocaux. Tu <rire> étais en, <rire> était... en l'air un peu. Disons que, oh, tu sais, ça arrive. Il y a tellement de gens qui perdent leurs photos dans les téléphones. Quoi. Ça. Si on ne met pas dans les disques durs tout ça, bon, on néglige ça, on croit toujours que... Puis ça n'arrive pas qu'aux autres. Et on puis, est tributaire de cette technologie. C'est ça. Et là, cette chanson-là, je l'ai enregistrée dans mon studio, Shannon King Productions. Ouais, donc Seul... ça, c'est ce que tu as créé donc, récemment voilà, C'est ça. Euh, Comme tu disais, dernière, hein. voilà. on est mieux servi que par soi-même. Du coup, tu as eu l'idée de créer ce studio-là C'est ça. Shenen King Productions, c'est... C'est quelque chose. J'ai de l'ambition pour ça et à long terme, j'espère. Au court terme. Donc c'est en Martinique. J'ai une production, c'est un studio mobile, c'est-à-dire en France, en Martinique, Bordeaux. Il y aura plus tard. J'ai même j'ai le projet d'une fourgonnette une sorte de sound system. Tu ah vois. Bah bien sûr, ça Je même penser au ouais. vélo, le vélo. Tu sais les les les, les, les bikes à trois roues. Ah oui, avec system, les petites caisses derrière. Voilà, dans Bordeaux qui oui. diffuse du son. mais bah c'est un peu ce qu'ils font les les rastas du cœur. Je ne sais pas si tu en euh, as entendu euh, parler. Non. Les Rastas du cœur, ils ont un camion, c'est un autre système et ils se déplacent avec. Oui, on entend ta guitare, ça prouve en live que tu es dans les studios avec ta guitare. Ah, ouais. <rire> on, on, on, du coup, on continue sur euh, 2007, puisque tu nous parlais là de, de 2013, euh, la création donc, de, de toutes ces chansons-là. Depuis quand tu écris exactement ben j'ai commencé, euh, ma première chanson c'était en 1996, je, je devais avoir 14 ans, j'étais dans ma petite chambre et j'avais qu'une petite chanson créole, j'écoutais beaucoup de Bob Marley, j'écoutais Zion Train is coming tu vois, right. et puis sur les mêmes notes que Zion Train en fait j'ai fait une chanson qui s'appelle Oh Man. Tu vois, bon, Maintenant... Donc tu reprends la rythmique et tu voilà. mets tes paroles dessus. Ouais, c'était pour... c'était pour débuter, tu vois. Oh naturellement il faut réaliser. Oh naturellement il faut continuer. Oh naturellement il faut garder la réalité en face. au mais la vie a il faut s'accoucher. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Bah oui, tu avais le rythme déjà. Ouais. Tu savais que tu voulais faire ça. Oui, j'ai toujours voulu. Moi, le reggae, c'est ce que j'aime, tu vois. J'étais tellement content quand j'ai appris que c'était patrimoine mondial de l'UNESCO. J'étais fier de me dire que je fais quelque chose qui peut-être dans 1000 ans, on va... Tu vois, ouais, ben peut-être oui. pas moi, mais je veux dire, le, la musique... La tu vois. musique reggae, bien voilà. sûr. C'est le maillon d'une chaîne. Chaque mmh. artiste reggae amène sa pierre à l'édifice. Tu vois. Ça a une âme, hein. C'est ça. Mmh. Voilà. 2007, marque un nouveau tournant dans ta vie et dans ta perception du monde musical Avec la rencontre de Kuntabi Kuntabi est à toi, ce que les Scratch Perry était à Bob Marley Raconte-nous un peu votre rencontre, comment elle s'est faite Eh bien écoute, j'étais à Bordeaux, je marchais le, le, le, le, La vie a fait que... Voilà, on s'est check. je ne me rappelle plus exactement les détails, parce que bon, ça fait C'était là-bas, un... en Martinique Non, c'était ici. Ici, à voilà, Bordeaux Ici, à Bordeaux, voilà. Et puis, Kunta m'a parlé de son petit studio, tu vois, c'est un petit truc, dans une petite pièce. Mais mm -hmm. voilà, l'esprit était là. Et en fait, il, je ne sais pas, c'était comme un grand frère, tu vois, ça l'est toujours d'ailleurs. Kunta, c'est quelqu'un qui... Euh, même sur YouTube, on peut le voir. Tu on sais, le big up, ouais, Kunta On le Kun, big up. Kunta B, c'est un gars qui il a, il a connu Mouchapata à Paris. Mouchapata était l'ancien garde du corps de Bob Marley, tu ouais. vois. Et euh, Kunta, c'est quelqu'un qui. Il était comme un maestro. Quand je jouais, il me disait, il faisait des grands signes derrière, euh, de, tu vois, il, faisait, mm -hmm. plus, il joue plus aigu, plus grave, quand ouais. je, tu vois. Il, il te donne des conseils rien qu'avec les mains, comme, comme on parle en italien avec les mains, quoi. Voilà. Et, et toi, tu, tu captais tout ce qu'il voulait de toi Plus ou moins, en tout cas, on a fait la chanson Sanouye, il y a eu ma version, il y a eu sa version à lui, ouais. qui d'ailleurs, euh, celle que... Ben, elle était mieux enregistrée au final mm -hmm. et puis il euh, y a eu après une autre version avec un artiste malien à l'époque, le son est mal enregistré mais la vibe c'est bonne ouais. et peut-être qu'un jour quand je reviendrai, s'il va savoir, je te ferai écouter aux auditeurs. Bah oui, bah déjà on va leur faire écouter ça nouiller. Mais il y a la version que... là, actuelle là, qui a été euh, remixée, ouais. tu vois donc elle est de 2007, mais elle a été rafraîchie. Mm -hmm. à, à ton studio, chez King Productions. Non, cette fois-ci non, parce que tu sais, malgré le fait que j'ai King Productions, il m'arrive encore de travailler avec d'autres personnes, tu vois. C'est ce qui est important, les connexions. Voilà la connexion. D'ailleurs, j'en profite, si je peux, Bien sûr. Euh, faire euh, un big up à Martin de Shaman Studio, ouais. de de et euh, qui a contribué à ça. Et merci, je lui dis. Et voilà, et Chaman Studio, Chaman Martin studio. de Chaman Studio. Oh, voilà. et, euh, et sur ce big-up, bah, écoute, on va s'écouter le titre Sanoyé, yeah. hein, si ça te dit. Et puis, euh, on reprend juste après. Ça marche. Allez, c'est parti. Yaman. Yeah, Louange à Dieu, Seigneur de moi. Alors, <rire> Petite, petite, petit couac technique. Vas-y, dis-moi. C'est l'autre version. Ah, ben bah voilà, mais j'ai pas la bonne. Ah j'ai ouais. pas la bonne, du coup, t'es obligé de nous la faire en live avec ta guitare. Non, ça va être difficile. Ça va très être complexe. difficile. Mais tu peux mettre celle-ci. Mais l'autre version, ouais. celle que je te parlais tout à l'heure. Mais après, ah. celle-là, c'est. Ben justement, celle que tu vas mettre là, c'est celle de Kunta. Ah, d'accord, ok. De 2007. Eh oui, donc c'est un, un petit peu. Euh... Bon, c'est un petit peu spécial, mais on la passe quand même, tu oui, veux no Allez, c'est parti. Bon, maître du jour du jugement dernier, c'est toi qu'on adore, et de toi seul on implore le secours. Qui de nous dans le droit chemin, celui de ceux que tu couvres de tes bienfaits. Ouais. Tja, Rastafari, dédicace pas tout le monde qui a souffert. Assis la terre man. Oh j'ai Nous gavifis ça nous y est. Nous ça nous y Nous ça nous y Nous nous Nous We can't fight, it's a yolenouye. Hey, we can't fight, it's c'est celle chiméen Nous qu'elle unique à nous et hey, faut vivre le système là oui, vrai, ce système-là, hein. on va arrêter un petit peu parce qu'on a un problème au niveau, de, au niveau du son. Euh, ça crache un petit peu, euh, ça sature un petit peu. Euh, ce que je te propose, moi, c'est de continuer euh, sur, euh, euh, sur cette idée-là de pourquoi Kunta a fait cette version-là de Sanouye et, et qu'est-ce qui a fait qu'ensuite tu l'as remixé pour en donner une autre version que j'espère on pourra passer aux auditeurs plus tard eh ben, je pense que, ben, tu sais quoi, ma version, elle crache encore plus. Ah. ouais. Et du ça, moi aussi, je l'avais vu, celle dit. Ouais. Et donc, euh, sa version, c'est celle-là, là, là c'est... Euh, voilà, quoi. En fait, lui, c'est les basses. Il, eh oui. Il, il a retiré le, le piano. Mm -hmm. et il a mis beaucoup de... tum tum tum tum tum tum toum, toum, tu toum, toum, tu tu et on entend un petit peu le piano léger, mais ce n'est pas l'arythmique le, le, qui l'a enlevé, en fait, parce mmh. que est, ça, ça résonnait trop fort, si est, comme je te disais, on n'avait pas oui, le oui. bon matériel. Et c'est euh... ça, et euh, en parlant de piano, tu me disais, Rantaine que tu as ramené ton piano, oui, qu'il mais... est là, euh, voilà. dans la voiture, mais euh, j'ai préféré mmh. que tu restes là avec ta guitare, parce que la version acoustique, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, bon, je ne vais pas te demander de me faire le titre s'annouiller, parce que du coup, euh, c'est impossible. Euh, on va parler euh, du titre. Maintenant, euh, Le Seigneur veille, sorti en 2012, qui est un chant d'espoir et d'encouragement, de paix et d'amour. Il euh, n'y a pas de hasard hein, dans la vie. Euh, Est-ce que tu crois déjà, toi, au karma et aux choses qui sont écrites Alors, je ne sais pas si on peut dire le karma, certainement. C'est un mot, tu sais, mais... Moi, je crois, je crois dans la force mystique, mm -hmm. que, que soit le nom qu'on donne, certains l'appellent d'une manière, d'autres l'appellent d'une autre manière, mais moi, personnellement, après, je, je sais comme quand on est dans un pays laïque, il ne faut pas tout dire, mais en tout cas, je sais que j'ai ma, ma foi. Ouais. Et je ne crois pas au hasard, chaque chose, le créateur te prépare dans la vie toujours à quelque chose. Comme je dis souvent, ça qui t'est arrivé à Pécha, c'est dire ce qui est pour toi, la rivière on l'enlève pas. Et... C'est pas pour rien que tu rencontres quelqu'un, c'est pas pour mmh. rien que je suis là en face de toi, c'est pas pour rien que j'ai rencontré Kunta, c'est pas pour rien que tu vois. Et c'est toi qui écris toutes tes chansons, il hein, faut le préciser aux auditeurs aussi. Oui, sauf, ça, ça m'est arrivé, d'ailleurs, big dédicace à Jean-Marc Monnerville, Cali, ouais. en Martinique, qui, lorsque j'étais petit, avait fait de bons sons et ça m'a marqué. Et il y a, euh, en fait, comment te dire, il y a un passage dans ça que je lui dois. Ah, d'accord, c'est pas toi qui l'a écrite entièrement. C est, c est, c est pas entièrement. Mmh. Y a, y a, le passage du milieu, mmh. c'est Jean-Marc Monnier en ville, que j'ai remixé à ma façon. D'accord. Après, le reste, c'est moi. Et après, ouais, toujours en créole, ouais, hein. voilà. parce que c'est ton identité aussi. Ça dépend, je chante ça aussi en français. Oui, tu chantes ouais. en français. Est-ce que ça t'arrive de chanter en, en anglais je... Ça m'arrive, je n'ai pas... Je... pas souvenir d'avoir enregistré, mais ouais. pourquoi pas, qui sait ah, et Parce que tu parles anglais couramment aussi euh, On va dire que j'ai des bases, oui, j'ai les bases, après anglais, créole, bon, mais ça se comprend. Hein, ben vrai c'est ça, c'est euh, le... Le, le patois, le patois anglais créole, comme, comme on dit là-bas. Voilà, c'est ça. Certaines personnes, bon, ils vont rire avec mon, mon anglais. Bon, je me dis qu'ils veulent me faire me sentir mal, tu vois. Ils veulent me faire <rire> me sentir mal, mais bon, I hate mon, quoi. ben bah oui, tu fais de ton mieux, toujours. C'est ça. ça. L'important, c'est d'avoir une bonne musique sur des bonnes paroles et puis ça. de faire passer tes messages, C'est ça, c'est comme je suis, c'est comme nous sommes. C'est ça, nous C'est ça, mmh, oh. nous C'est ça, Comme nous sommes. Voilà. C'est ça. OK. Euh, donc, on parlait du Seigneur veille euh, que tu as écrit aussi, qui est sorti en 2012, donc il y a dix ans déjà. Euh, C'est un chant d'espoir et d'encouragement, de paix et d'amour. Est-ce euh, que tu vas à l'église pour remercier la vie du, du parcours que tu as Alors, je te dis, hein, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive. Hein. Je rentre dans une église et je prie. Mmh. Mais moi, je crois que... N'importe où je suis, je prie là. Je peux prier là tout de suite, là, bien là sûr. sûr. Tu n'as pas besoin d'avoir une église pour Exactement. prier. Exactement. Tout comme tu n'as pas besoin de l'ox pour être astamane, tu bien vois. Bien sûr. C est, c est, le Créateur est avec toi. Mmh. Tu n'es pas seul. Les humains sur Terre te décevront toujours. Mais le Créateur ne te décevra jamais. Tu notes que je ne dis pas Dieu, je dis le Créateur pour eh mettre oui. tout le monde d'accord. Bien sûr, bien sûr. Moi Parce qu'on pas... lui donne plusieurs noms, voilà. hein, quel que soit l'endroit où on est. C'est ça. Je ne suis, suis pas extrémiste dans les religions, tu vois en fait, c'est... Tu sais, de, depuis peu, là, j'ai 39 ans et regarde, je découvre le pardon. Mmh. D'ailleurs, tout à l'heure, si tu me le permets, je ferai une dédicace même à mon pire ennemi. Pour <rire> lui dire que je le pardonne. On aime tout le monde. Et voilà, j'ai plus de haine dans mon cœur. Mmh. La, la colère s'estompe et je me sens mieux. Et la sagesse vient avec l'âge aussi. Aussi, c'est vrai. L'expérience fait que... Mmh. On pardonne. C'est ça. On pardonne et le pardon, c'est une grande chose. C'est un signe d'amour aussi. Voilà. C'est important. C'est important. Du coup, euh, tu nous parles de l'histoire de Modeste Testa et de Sarah Bartman qui deviennent une inspiration pour l'écriture de la triste chanson « Escale » que tu vas nous interpréter là avec ta guitare. Oui. Euh... Euh, bon, bah, c'est un live, hein. euh, le décret de l'abolition de l'esclavage en France est signé le 27 avril 1848 par le gouvernement provisoire de la Deuxième République, sous l'impulsion de Victor Scholcher. et euh, on peut voir euh, sa statue euh, à Scholcher, en Martinique, euh, où je suis allée en 2018, et je peux te dire que j'ai de très très bons souvenirs, notamment des moustiques, pour euh, faire une petite parenthèse, mais euh, de cette statue, de ce monsieur euh, qui est très très important pour euh, l'histoire des Caraïbes et notamment euh, pour euh, l'histoire de la lutte contre l'esclavage euh, et la réforme de l'Empire colonial. Aujourd'hui nous sommes le 10 mai, ce n'est pas par hasard que je te reçois aujourd'hui euh, dans l'émission hein, puisque c'est euh, la date du 10 mai qui commémore l'adoption de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Euh, elle est aussi appelée la loi Taubira hein, du nom de l'ancienne ministre de la Justice. Le 10 mai est donc la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de la abolition, c'est euh, depuis 2006, euh, avec sa poignante mélodie, euh, dont la dernière version est, a été enregistrée en 2020, hein, ta, ta chanson « Escale euh, », pourquoi la réenregistrer euh, Pourquoi euh, ta première version n'était pas satisfaisante, d'après toi Non, elle n'était pas satisfaisante, c'est-à-dire que ça s'écoute, si tu veux mm -hmm. Mais c'est pas... En tout cas, c'est pas commercialisable, quoi. C'est ce, ce que tu penses, toi Oui, bon, après, quand je dis commercialisable, moi, je suis pas là pour faire du commerce. Mais je veux mm. dire, c'est pas... De la même manière que ça la version de Kunta, ça grésillait. Ouais. Eh bien, je pense que la version... Les, parce qu'il y a plusieurs versions, il y en a eu au moins 4 ou 5. Hein, mm -hmm. Et je les ai encore. On recommence, dire, on voilà, recommence. Ouais. Voilà, tout ça. Et puis, bon... Euh, après, j'ai enregistré la dernière version euh, au studio ESAT. Studio, tu, tu, ouais. tu connais. Ouais. D'ailleurs, si je peux, ouais. un big up à Jean-Baptiste Calio, ouais. qui qui est le fondateur des Exact Studios, et je le remercie parce que cette version de euh, Escal, bah, c'est lui. D'accord. C'est lui qui l'a mixé, quoi. C'est chez lui j'ai enregistré. Ouais. Voilà. Et là, tu vas nous la jouer en live. D'accord, avec plaisir. On va t'écouter. D'accord. Et puis euh, moi, je coupe mon micro et euh, j'ouvre grand mes oreilles. Okay. Et j'invite les auditeurs à ouvrir grand leurs oreilles aussi. Escale, donc euh, une chanson dédicace à, à cette histoire de l'esclavagisme euh, qui a été abolie donc en 1848. C'est parti. À Bordeaux, à Bordeaux Négrier, dans la cale des bateaux. Ils étaient enchaînés, une escale à Bordeaux, à bord d'un aiguillé, dans la cale des bateaux, ils étaient enchaînés, yeah lors d'une escale, chaque fois que je pense à elle, j'ai le cœur beau, oh oh tout le mal. Demande à Dieu qu'il puisse leur pardonner Avec elle, il nous faut vivre Laissez qu'elle défaire, forger des systèmes Vive la vie comme Dieu la décide Ils disent ce qu'ils veulent, je veux juste qu'ils m'aiment à Bordeaux, À bord d'un Dans la cale des bateaux ils étaient enchaînés, une escale à Bordeaux, à Bordeaux gruyère, dans la cale des bateaux. Oh, ils étaient enchaînés yeah, lors d'une escale. J'ai le cœur gros, tout le mal. Demande à Dieu qu'il puisse leur pardonner Avec elle, il nous faut vivre Laissez de défaire, forger des systèmes Quitte la vie comme Dieu l'a décidé Ils disent ce qu'ils veulent, je veux juste Dieu même à Bordeaux, À bord d'un aiguillé Dans la cale des bateaux ils étaient enchaînés, une escale à Bordeaux, à bord d'un dans la cale des bateaux. Oh, ils étaient enchaînés, yeah, lors d'une escale. Très très très bon. Hein. C'est toi qui as écrit donc toutes les paroles et euh, comment tu t'es inspiré Alors, en fait, il y avait plusieurs, tu sais, dans la musique, chacun a sa manière de composer, hein, toujours des petites phrases comme ça, plus ou moins standard, qui nous reviennent des phrases qu'on a. Et puis un jour, ils ont inauguré une statue là, tu vois, sur le quai. Uh -huh. C'est modestesse. Uh -huh. Et quand j'ai vu cette statue, en fait, c'est peut-être le fait qu'elle était à taille humaine. Mmh. Là, je me suis mis à côté, j'avais l'impression d'être à côté d'une vraie personne, tu bien vois, en, tout, en tout cas elle est bien, elle est bien sculptée. Ouais. Ça m'a fait de la peine, j'ai bon après euh, je me suis un peu renseigné tu vois, mais tu sais tout ce qui est esclavagiste de toute façon ça me fait toujours de la peine. Donc forcément... Euh... Et ça puis... t'a donné la mélodie avant les paroles mmh, La mélodie... Non D'abord les paroles sur ce coup-là. Tu as écrit d'abord les attends paroles. Attends que je te dise pas de bêtises. Parce que c'est vrai que moi, en général, j'écris d'abord toujours les mélodies, les paroles viennent. Après, je pense que, je sais plus, hein, sur ça, je saurais plus te dire, mais je crois que c'est à peu près pareil. Oui, ça raconte une histoire, en tout cas c'est très important hein, par rapport à cette date-là, de, de cette histoire de l'esclavagisme. Il ne faut pas oublier hein, que ça a été une période très très dure, et puis quelque part, 1848, c'est pas si loin que ça. Euh, on, on pense euh, aux, aux autres pays euh, qui ont aboli l'esclavage euh, bien plus tard que 1848, parce que ça a duré jusqu'à dans les années euh, début 1900. Euh, je crois que c'est le Portugal hein, qui a été le dernier pays à, à, à arrêter ça, donc ça t'a inspiré cette très très belle chanson en tout cas merci de nous l'avoir jouée comme ça en live, merci à toi, on va passer maintenant... Il y a maintenant... aussi Sarah Bartman qui ouais. on va pas, je vais pas trop parce que c'est un peu long l'histoire mais ça aussi m'a touché tu ouais. vois, ils l'ont fait venir en Angleterre, ils l'ont exploité et puis après, euh, ouais, enfin, voilà, après elle est venue en France, tout ça. Mais enfin, voilà, c'était une bête de fois. Et les gens, c'est comme dans un zoo, elle était toute nue presque. Et puis ils venaient, ils la touchaient, tout ça. Là, ça mmh. Bon, ben voilà. Quoi. Eh ben oui, il oui, oui, y a des histoires qui sont très, très dures. Hein, de toute façon, mmh. ils en ont fait des films aussi hein, euh, sur, sur cette histoire-là, des films très, très, très, très, très, très connus. Euh, sur lesquels on ne reviendra pas puisque tout le monde pense euh, à la même chose que moi je crois on va parler maintenant euh, de euh, Shane and Kin production donc, qui arrive pour toi dans ta vie comme une délivrance tu as l'idée de faire ta propre boîte de production euh, c'est l'émancipation de l'être comme tu dis euh, tu as créé donc, avec cette, euh, cette, ta propre boîte de production donc laisse moi te dire le titre positif qu'on s'est écouté là en début euh, en début de, de focus et le titre Elden oui. le titre Elden qu'on va que tu vas nous jouer aussi en live euh, ils sont directement sortis de tes studios chez Nanking Productions comment elle t'est venue cette idée là de faire ta propre boîte de production est-ce que tu as été déçu euh, puisque tu dis on est mieux servi que par soi-même oui comme je te disais tout à l'heure les humains sur Terre te décevons, toujours. Mais parce que tu attendais trop de choses des autres Ça, ou... c'est bien ce que tu dis là, parce que justement, j'attendais trop. Tu sais, en fait, la morale, c'est il faut pas attendre rien de personne, comme ah ben ça, oui. tu n'es pas déçu. Mais, mais c'est ça, quand on, attend, quand on attend des autres, plutôt que de soi-même, on est forcément déçu. Euh, ça arrive à un moment donné, puisque euh, euh, les gens ne sont pas dans notre tête et ils ne savent pas exactement ce qu'on attend d'eux. Et euh, forcément, eh bien, euh, ils ne donnent pas en retour euh, euh, l'exactitude de ce qu'on attend d'eux. Voilà. Mais le créateur ne te déçoit jamais, enfin, dans ma vision. Et donc, du coup, ça m'a donné la force d'avancer. Des fois, quand tu quand es en bas, tu te dis « bon, après tout... » Enfin, tu aurais de la TV, quoi. <rire> mais d'aller très très bas, ça permet de rebondir pour remonter Oui, et puis en même temps, tu te dis finalement... Je disais que j'étais bas, mais je n'étais pas si bas que ça. Tu vois, j'ai encore... Je suis encore debout, j'ai un toit sur la tête. Enfin, c'est ce ça, c'est le côté positif de l'histoire. C'est que tant qu'on mange et tant qu'on est vivant, la vie c'est un cadeau, c'est un présent. C'est ça, donc chaque instant, comme si c'est le dernier, de vivre chaque instant. Bien sûr. Et voilà. À fond, à fond. sans attendre plus trop, trop des autres, plus que, plus que ce que tu peux attendre de toi-même. Voilà, et tu te donnes sans rien attendre. Aussi, voilà. Bien sûr, à partir du moment où de toute façon tu donnes et si tu attends quelque chose en retour tu es déçu, il faut donner avec son cœur sans avoir euh, la prétention d'espérer quelque chose en retour, tout n'est euh, pas donnant-donnant dans la vie, voilà. c'est déjà, euh, enfin, la, la mal on disait... On disait euh, que euh, la seule maladie qui est incurable, c'est la vie, parce que la seule issue, euh, c'est la mort. Mais tant qu'on qu remplit notre vie avec de la joie, de l'amour et du bonheur, eh bien, il n'y a pas de raison d'être déçu. C'est ça. Hum. Le positif amène le positif. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, c'est une très, très bonne vision des choses. Donc, du coup, tu n'as plus, euh, plus de raison d'être déçu, euh, puisque tu fais les choses par toi-même maintenant. Voilà. Depuis combien de temps il existe, ce studio-là ah, il, est, il est frais encore il n'est pas terminé d'ailleurs c'est un studio qui enfin, l'idée était là avant mais il a commencé en 2020 d'accord et ah. entre autres te, te produire toi, tu produis d'autres artistes euh, oui et non c'est à dire, on pourrait dire oui mais bon c'est pas encore tu as des rare. contacts pour le moment voilà. mais voilà oui, en tout cas j'ai eu pas mal de propositions il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses mais ça m'est déjà arrivé effectivement de faire enregistrer des personnes ouais. et j'espère que justement d'écouter. Ouais, il y a des projets en cours il y a, en tout il cas. C'est ouais, cool, ouais. c'est cool. Bah, c'est avec plaisir hein, que moi je te reçois ce soir et puis que tu vas nous parler en avant-première donc de cet album Oxygène que tu vas sortir et là bientôt. On n'a pas de date encore, encore. Euh, mais euh, anciennement euh, tu t'appelais Stan des rollers, des rouleurs. On va dire ça comme ça. Stan des rouleurs, tu as changé avec ton nom, ton nom qui est propre, Stan Mecret. Pourquoi tu as laissé tomber ce, ce pseudo C'est-à-dire, je sais pas, je n'ai pas vraiment laissé tomber, mais bon, l'ordre naturel des choses, je, les rouleurs n'existent plus. Oui, donc ça représentait ta jeunesse et maintenant bah, tu te présentes avec ton nom, ton prénom. Voilà. Euh... voilà. Ouais, c'est simple et c'est ça qui est bon est aussi. À l'époque, on était jeunes. Moi, je roulais la voiture. Joe qui était assis à côté, passager, roulait les spliffs. <rire> donc on a dit, bon, les rouleurs, ça nous faisait penser aux The Wheelers, tu vois. Eh oui, les Wheelers. Bob Marlin, les Wheelers. Stan Migray, Les Wheelers. Tu vois, c'était pas mal, tu vois. Mais... Ouais. Alors on était jeunes. Bah, c'est ça, 23 ans. C'est ça. On réfléchit pas trop trop, on, ouais. on, on y va, on fonce et puis on sort les trucs comme ça nous viennent. Et, et des fois, comme ma fille me dit souvent, maman, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Euh, et et c'est un bel adage parce que ça nous permet de réfléchir aussi euh, sur les choses qu'on fait. Voilà. Et puis, Stade si me crée finalement, c'est ton identité, ça te sied. Mmh. on va parler de tes futurs projets avant d'écouter euh, avant que tu nous interprètes donc euh, elle donne euh, oui ah. alors mes futurs projets c'est euh, j'ai le projet de avec un artiste qui s'appelle jolie lucio un ouais. artiste congolais ouais euh, avec qui euh, on a le projet de faire un featuring peut-être plus ouais et euh, Peut-être même que j'aille au Congo. Ah, ouais. d'accord. Et tu l'as rencontré comment, Julie C'est un peu comme avec Kunta. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est pareil, hein. c'est une rencontre. À Bordeaux sais. À Bordeaux. Bordeaux est une ville qui a un feeling qui, quelque part, euh, je... voilà quoi. Tu je connais sais. bien Bordeaux, du coup, tu y viens depuis longtemps Oui, Bordeaux. Moi, j'ai connu le Bordeaux du la fin du XXe siècle. D'accord, et oui, parce qu'il y a une liaison directe entre la Martinique et Bordeaux et aussi. Tu sais que le, le théâtre de Saint-Pierre, tu sais, en 1902, il y a eu l'éruption de la montagne Pelée. Ouais. Et le théâtre qui a été rasé par le volcan, là, les cendres, c'était quasiment la réplique du Grand Théâtre de Bordeaux. Hein. D'accord. Tu vois, c'est des ville similaire. Hein. Oh. D'ailleurs, l'académie, tu vois... Et puis il y a des liens entre les écoles aussi, puisque les étudiants viennent à Bordeaux faire leurs études avant de repartir en Guadeloupe ou en Martinique. Il y en a beaucoup. Une grande, grande, grande communauté, en tout cas, guadeloupéenne et martiniquaise à Bordeaux, qu'on salue, qui nous écoute ce soir. Big up à tous. On les big up. Fosse, voilà, fosse comme on dit, f o 2 s Tchemberet, Tchemberet, pas Molly. Almighty ouais, ouais. Du coup, tu vas nous interpréter le titre Eldon là Oui. Et, euh, et après, tu nous fais Oxygène Oxygène, d'accord. Allez, vas-y, je te laisse. Ok. Elle donne le goût d'aimer. C'est et ça va démarrer il mène une vie sans remords il va nous séparer un nouveau jour se lève et ça va recommencer elle donne le goût d'aimer goût d'aimer Excellent. Et ça, c'est toi qui as écrit les paroles aussi. Hein oui. Ouais. ouais. Et est-ce que c'est toi qui as écrit toutes les paroles de ton album Oxygène Oui. Ouais. ouais. Bon, alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale avec le titre Laisse-moi te dire. D'accord. On va s'écouter le titre Laisse-moi te dire et juste après, eh ben, on parlera de cet album Oxygène. D'accord. Allez, c'est parti. A votre plaisir. Vous écoutez Kika sur sur de Radio. 91.3 Tant qu'il en est temps, je veux te dire comme je t'aime Tant qu'il en est temps, je veux plus que ça je parle Tant qu'il en est temps, je moi te dire avec Stan maintenant puisqu'on va parler de ton actualité. Oui, hein, en tout, tout cas, eu, euh... excuse-moi, mais j'ai été très touché par le petit Pablo et sa maman Soraya. Et on ça... a eu une petite visite oui, quoi, dans les studios. ça droit au cœur, franchement. <rire> oui. Ça fait du bien. Hein. Voilà, donc une big dédicace à Pablo et à sa maman Soraya. Parce que quand je suis arrivé au studio, je cherchais ma route et ils m'ont aidé, tu ouais. vois. Ben voilà. C'est ça, hein, les bonnes connexions, ça oui, fait du bien. Ça fait du bien. Et on leur fait des gros bisous gros et on bisous. les remercie d'être passés te voir dans les studios. Du coup, voilà, tu me parlais de tes projets, enregistrement d'albums, tout ça. C'est fait. L'album s'appelle Oxygène. Tu es sur O2 Radio. C'est un petit peu le signe de l'oxygène, même si ça n'est pas Radio Oxygène. Le, le O2 euh, dans le tableau euh, périodique, c'est l'oxygène. Combien de titres tu as dans cet album alors c'est un album qui aura euh, 10 titres, ouais. 10 titres plus une intro et une outro, donc il y aura 12, mais en fait il y aura 10 titres. D'accord, et c'est totalement reggae euh, à 80%, ouais. Ouais, un ouais. petit peu de pop quand même dans tout ça Oui, tu sais, je vais te dire, j'ai commencé à gratter la guitare en écoutant Kurt Cobain, donc euh, vois, ouais. <rire> ça comme se comme sent, hein. ça se sent, quand tu interprètes les choses donc voilà, et voilà il y aura 10 titres en tout cas et, et j'espère que le public l'accueillera. Ben ouais, c'est prévu pour quand la sortie Je n'ai pas de date exacte, alors je préfère te dire fin d'année Comme ça au moins ouais, là, tu vois. voilà, 2022, on est large Il reste encore ouais. un peu plus de six mois ça. ça te laisse le temps ouais. de travailler de, de bien mixer, masteriser voilà. tout ça comme il faut et, euh, et de sortir Quelque chose de beau En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, le meilleur Et puis on espère l'avoir ici Dans les bacs à Bordeaux hein, Puisque c'est une ville dans laquelle tu viens depuis longtemps Voilà, c'est pour ça Tu as posé, tu as posé tes marques Ici, hein. Oui, Bordeaux, c'est une ville que j'ai connue avant le tram. Et oui, connu... ouais, le tram est arrivé en 2015. Mmh. C'est euh, une ville qui a changé, mais euh, dans le cœur qui reste la même. Hein. C'est euh, une ville spéciale. Mais... C'est une ville spéciale ouais. pour les gens. Ouais. C'est une belle ville. Hein. On l'aime, Bordeaux. Mmh. Euh, ouais. aime... C'est une belle ville. Et d'ailleurs, au passage, il y a un endroit à ce nom-là. C'est comme si c'était Bordeaux, tu vois. Mmh. Euh, ça s'appelle, c'est euh, vers le cimetière Saint-Romain, le... L'église Saint-Romain, là, c'est très joli. Tu as une belle vue sur tout Bordeaux. Et d'ailleurs, big up à Jérémy, le gardien du cimetière de l'église Saint-Romain, là. Je lui envoie le bonjour. Et c'est un bel endroit, un lieu. Et j'invite les gens à aller visiter là. Il, ouais, il, y, a, il y a une belle âme hein, sur Bordeaux aussi. Une belle âme, oui, c'est vrai. Ouais, c'est une ville qui a une histoire, une grande histoire. Et uh, on s'y sent bien. C'est ça et on respire oui. et eh bien en parlant de respirer écoute je vais euh, te laisser nous interpréter ton dernier titre oxygène et ensuite je vais te laisser rentrer chez toi yeah. hein, je te libère quand même <rire> allez c'est parti on t'écoute Il te donne tort, j'ai poussé Tu payes pour être libre Et quand tu t'énerves c'est à toi qu'il donne tort Tu épouses la galère pour le meilleur Et comme pour le pire Tu payes même l'oxygène Que tu respires Tu payes pour vivre libre Et quand tu t'énerves c'est à toi Qu'il donne tort Tu épouses la galère comme le meilleur Et comme pour le pire Tu payes même l'oxygène Il faut que je m'en aille Que je m'éloigne de ce qui la traite n'est qu'un détail Et qu'importe où que j'aille Puisqu'ici on est à bord d'une trame qui déraille Malgré tous nos efforts C'est comme si on jette un sort C'est ce qui nous dévore Chaque jour encore et encore yeah. Tu payes pour être libre Quand tu t'énerves c'est à toi qu'il donne tort. Tu pousses la galère pour le meilleur et comme pour le pire Tu payes même l'oxygène que tu respires Tu payes pour vivre libre Quand tu t'énerves c'est à toi qu'il donne tort. Tu pousses la galère comme le meilleur et comme pour le pire Tu payes même l'oxygène ils nous exterminent Tout comme les Kalinagos dans la Caraïbe Avec tous leurs pesticides Et c'est à coup de chlordécone qui nous génocident Malgré tous nos efforts oh, C'est comme si on jette un sort Et, Au premier abord Au Babylone mène le score Et,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 j'espère en tout cas qu'on te verra sur scène ici à bordeaux hein, que euh, tu comptes te produire sur bordeaux oui j'ai le projet de faire en tout cas un grand concert euh en plein air gratuit tu vois dans les hauteurs parce que moi j'aime les reliefs tu vois ouais. et tout c'est vrai Martinique on a bah beaucoup oui, de reliefs bah oui Martinique c'est beaucoup plus montagneux que la Guadeloupe voilà. oui c'est sûr donc moi je suis un homme des montagnes en fait tu ouais. vois le Morne, tout ça c'est mon truc tu mais... es d'où tu es de Saint Pierre alors non non moi je suis en fait je suis de fort de France tu vois ghetto Sainte Thérèse mais bon j'ai quand même grandi au François ma maman est du Lorrain donc tu vois mmh. tu vois bon mon père et mon grand père sont nés à Pointe à pitre tu vois donc euh, on, ouais. est, on est voisins ouais tu vois, on y voit, est voisin, même bagaille, même bite. Ah bah ouais, et puis à Fort-de-France aussi, hein, capitale de la Martinique, euh, voilà. c'est euh, en big-up, hein, tout le monde qui big nous écoute de là-bas, même en décalé, avec 6 big heures big de décalage. Up, big-up, tout le monde, partout dans le monde, Burkina Faso, Martinique, Guadeloupe, Madagascar. Et le Congo, Réunion, dont le tu Congo, as parlé. tu vois, partout, partout, il y a des âmes qui souffrent. Ouais, qu'ils se disent qu'ils ne sont pas seuls, le créateur, tous ceux qui souffrent, il y a une raison, et là où on est, Dieu est bon, enfin le créateur est bon, voilà, c'est ça. Que je et ouais, dire. On ouais. big-up tous ceux qui se soignent grâce tous, à la musique, voilà, et on big-up tous musique. les artistes à voilà. qui, qui donnent de l'amour à travers leur art, voilà. que ce soit la musique, le dessin, ça, la chanson, l'écriture. Est-ce que tu me permets de faire quelques big up encore Vas-y, je t'en prie, oh oui, j'allais te je, dire. Je souhaiterais faire un big-up à Letty. Et c'est quelqu'un que je tiens vraiment beaucoup. Letty. Letty, voilà. On lui fait des gros bisous. Voilà. Laetitia. ben bah ouais, de son. Et je souhaiterais faire un particulièrement un gros, gros, gros big up à Wena, qui aujourd'hui c'est son anniversaire. Et je lui souhaite un happy birthday. Joyeux anniversaire, Wena. Bon, je bon te anniversaire, Wena. Jamais, mais sache que je t'aime très fort. Et Nicia et Kiren. Et aussi Kimani, Kilian, Wesley, Raphaël, Johan. Et gabriel et certains peut-être que tu oublies mais ils, ils se reconnaîtront tout ce que j'oublie ils vont se reconnaître mais et je m'en excuse mais en tout cas voilà j'ai une pensée pour tout le monde et on en voit plein d'amour en on, tout cas on, on en voit plein d'amour voilà donc euh, et merci et puis jolie lucio voilà. bientôt on va travailler ensemble et puis euh, voilà. Donc, euh... Avec le Congo, featuring, euh, featuring Caraïbes Congo. Et euh, ça promet parce que euh, vraiment, il y a, y a de très très belles sonorités là-bas aussi. Donc, voilà. euh, joli Lucio, donc Combigup. Euh... Voilà. Merci Sœur Claudine aussi. Sœur... Merci Sœur Claudine. D'accord. Et aussi Sœur Octavie, merci sincèrement. Ouais. Vos prières ont porté leurs fruits. Merci beaucoup. Et, ah, euh... Les prières, ça sert à quelque chose quand oh, même. Oui, hein voilà. Et puis il faut croire en nous aussi. C'est ça. J'oublie beaucoup de gens, mais voilà. Et puis naturellement le pâtier la matière aussi, tu vois. Ils m'ont donné la vie. Voilà. Sans qui tu serais pas là. Tout ben simplement. Oui. Et puis ma cousine Joséphine et ma tante Véronique. Eh oui. Tu rentres en Martinique là dans cinq jours. Bon, tu là, reprends ben... l'avion. as prévu de revenir quand sur Bordeaux oh, C'est un aller-retour très vite. Très Allez, on te revoit sur bientôt. scène bientôt on alors. Bientôt, oui. Tu nous tiens au courant sur Radio. Voilà, merci le Central do Brasil parce que tiens j'avais oublié aussi tout à ah l'heure. Oui. Il est prévu que j'ai pas la date exacte mais normalement je dois aller là me reproduire. Déjà dans le passé c'est arrivé ouais. et là c'est prévu voilà le Central do Brasil. D'accord, bah, parfait. -être on les big up, lieu, voilà. on les big up parce qu'on a des artistes aussi euh, et je big up Jean-Marie au passage euh, qui se produit aussi euh, au Central do Brasil donc on les big up. Oui. Euh, je big up Moussette aussi oui. au Passage qui nous écoute ce soir et euh, ben, on espère vite vite vite avoir un retour sur cet album Oxygène oui. donc euh, qu'on attend impatiemment et euh, quand tu veux tu reviens dans les studios d'Ode Radio avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup Stan. C'est moi qui te remercie. Kika. À bientôt. À bientôt. Yeah! de Radio, la radio des hautes garonne